Je m'appelle Emmanuel Ruben, je suis l'auteur des Méditerranéens et de Nouvelles ukraine aussi. Je m'appelle Emmanuel Favier, je suis romancière et je viens de faire paraître La part des cendres chez Albin Michel. C'est vraiment une question difficile, mais euh, dans mon livre, je parle de la Comtesse de Ségur et j'explique souvent combien elle a joué un rôle dans ma conscience de la langue et dans mon rapport à la langue, même si ce n'était pas forcément conscient sur le moment et même si je m'en suis aperçue en la relisant à l'occasion de ce livre. Donc euh, je pourrais parler d'elle après, évidemment. J'ai un panthéon qui est beaucoup plus large, mais qui est venu après. Un livre à l'origine d'une de... œuvre, c'est pas forcément Tintin. <rire> Euh, oui, bon, moi, tous les livres que j'écris partent de moi, de mon histoire, que je romance, des histoires de, qui sont liées à ma famille. Je serais incapable d'écrire sur quelque chose de complètement différent, même si pour l'instant c'est essentiellement des romans que j'écris. Après j'écris des livres aussi, des récits qui sont vraiment autobiographiques jusque-là, j'avais pas du tout euh, utilisé ma, mon histoire familiale comme, euh, comme un matériau. Je l'ai fait un petit peu dans ce dernier livre, en, en fictionnalisant beaucoup, mais en mettant en scène le personnage de mon arrière-grand-mère en particulier. Après, je pense qu'on est toujours en train d'écrire à partir de là d'où on vient, d'une façon ou d'une autre, et des, des questions euh, d'origine, de déterminisme, d'héritage qui sont les nôtres. C'est plus, plus un moteur qu'une source d'inspiration, en tout cas. <rire> le texte le plus difficile, ils sont tous difficiles, <rire> c'est super difficile d'écrire. C'était Michel Butor qui disait ça, il disait, euh, alors qu'il a écrit euh, je ne sais combien de milliers de livres, c'est hyper dur d'écrire. Euh, en tout cas, il y a une chose que je peux dire, c'est que c'est pas. Euh, on, on peut croire qu'avec le temps ça devient plus facile, mais euh, c'est le contraire en fait. Avec le temps ça devient pas plus facile, plus on avance, plus c'est dur. Euh, moi je dirais exactement la même chose, c'est que c'est toujours le texte qu'on est en train d'écrire le texte le plus difficile parce qu'on a, a toujours l'impression que, que ça ne pourra jamais être plus difficile que ce qu'on est en train de vivre et celui d'après est encore plus difficile et on oublie la difficulté du précédent, donc c'est toujours euh, l'actuel ou le prochain éventuellement, Il y a pas de, on ne peut pas faire une hiérarchie euh, et effectivement c'est ce qu'on m'a toujours dit et c'est ce que je constate, J'ai écrit que trois, je suis en train d'écrire le quatrième. Euh, non, ça ne se simplifie pas et <rire> ce sera toujours comme ça, je pense. Euh, oui, j'ai d'abord fréquenté la bibliothèque paternelle, euh, qui est non seulement bien fournie, mais qui était surtout un lieu... Euh, un, vraiment un lieu de ressources calme avec une atmosphère très particulière et euh, les bibliothèques euh, municipales publiques, euh, les médiathèques euh, je les ai aussi beaucoup fréquentées pour faire de, de la recherche en littérature donc euh, ce sont des espaces importants et aujourd'hui encore, alors même que je, que je vis dans des conditions qui me permettent de travailler chez moi, dans le calme j'ai besoin d'aller en bibliothèque régulièrement même pas forcément pour euh, emprunter des ouvrages mais pour cette, cette atmosphère, cette espèce de le lieu consacré qu'elle peut constituer euh, ben Moi, je ne pourrais pas vivre dans un endroit où il n'y aurait pas de bibliothèque. J'habite dans un village, j'ai la chance qu'il y ait une bibliothèque. J'étais même hier. Et il y a même euh, un moment, ce qui me désespérait, c'est qu'il n'y avait pas de livres. Aujourd'hui, il y a une bouquinerie. Donc, on peut quand même acheter des livres. Donc, j'ai besoin aussi d'être entouré de livres. Et je crois que tous les livres que j'écris euh, naissent dans la bibliothèque, dans, dans une bibliothèque. Mais ils viennent... Des autres livres viennent de la bibliothèque. Algérie, Méditerranée, fin, au clair. Héritage, digression, littérature.